Bienvenue sur la, sur la, la prise. prise. Donc, une petite vidéo un petit peu à roche, on est désolé. On a eu un problème technique. On ne pourra pas poster aujourd'hui, euh, lundi, la vidéo sur le projet ASS 131 un gros pépin actuellement. Là. On essaie de vous faire ça demain ou après-demain. On revient vous dire ça et puis voilà. Au revoir!